Y'a plé pas, vous avez bien encore. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, petit concept. Je suis entouré à ma droite de Monsieur Amar. Comment vas-tu Ça va, et toi, frérot. Ça va tranquille. Merci de me faire l'honneur de ta présence. Trop content d'être là. Je suis très content premier tournage avec moi. Ouais, vraiment euh, trop lourd. Let's go. <rire> et avec mon frérot Martaf, tu vas bien Ça va super bien. Je suis prêt à perdre. T'es en forme là Ouais, mais prêt à perdre quand même. Mais bah ça fait super plaisir. Prêt à perdre parce qu'on va faire un petit jeu, les amis, tout simple. Je me t'ai dit que maintenant qu'on a le local, la rentrée, etc. C'est cool de faire un petit peu plus de tournage, de concepts, de trucs sympas. Donc on va faire un petit blind test de langues. Alors je vous explique le principe et les règles. Il y a mon équipe qui est allée se décarcasser dans les facs lyonnaises pour trouver des jeunes qui parlent des langues qui changent. Alors le but ce soit pas d'avoir de l'anglais de l'italien et de l'espagnol, mais c'est d'avoir peut-être je sais pas euh, du croate, du finnois, du lingala euh, ou des langues dans ce style, d'accord Les personnes vont arriver ici. Voilà, on a déjà notre premier contender qui va passer dans un instant et en fait, ils vont se présenter dans leur langue. On va leur laisser une première période où on pourra pas buzzer d'à peu près 30 secondes. Au bout de 30 secondes, on pourra chacun commencer à faire nos propositions pendant que la personne se présente dans sa langue. Donc euh, boum, par exemple je buzz, euh, je pense qu'il parle croate. Oui, non. Si oui, j'ai le point. Sinon, bah j'ai pas le point et le jeu continue. Et d'ailleurs, je peux pas rebuzzer d'affilée, faut que quelqu'un d'autre réponde avant. Si on a deviné, il y a le point. Si on n'a pas deviné, on va lui poser des questions pour essayer d'extraire un peu plus d'indices. Est-ce que ton pays est issu de tel continent Et c'est à ce moment-là qu'on pourra peut-être essayer de trouver. Si on trouve un point, si on trouve pas zéro point, et là la personne nous dit bah écoutez je parlais telle langue. Mais c'est pas fini, la personne va prononcer une phrase dans sa langue et nous à tour de rôle on devra la prononcer derrière. Si on réussit à la prononcer derrière avec la meilleure prononciation possible, la personne qui passe nous désigne qui prend le point. Chaque personne qui passe, il y a au moins un point à distribuer et au max deux, deux si on trouve. Est-ce que j'étais clair dans mes... ça va J'ai oui, tout, oui. oui. tout compris. Oui. T'as tout compris C'est la première fois de ma vie. Nous avons notre premier contender aujourd'hui, je crois que s'appelle Nicolas. Bonjour Monsieur. Salut. Bonjour. Comment vas-tu Ça va, ça va Et toi Ouais, ça va super. T'as été prospecté pour passer. Je te remercie. Franchement, ça fait plaisir. Euh... Thaï... M'intention ça... M'intention ça... Oh bâtard Thaï Non pas Thaïlandais okay, Continue Vas-y Euh... Je peux rien faire Je peux rien faire Je peux rien faire Oh salaud Vietnamien Non Ok ok ok ok. Ça continue Ça continue Tu veux Je sais pas Non, non. Vas-y continue Continue Cambodgien Oui oh oh pourquoi je suis allé chercher le Laos C'est simple au Cambodge T'es déjà allé là-bas Vous t'es originaire de quelle ville par exemple Je suis né là-bas. D'accord. J'ai 17 ans là-bas. Trop cool Je viens de Phnom Penh, la capitale. Ouais. J'ai dit que ma mère elle a un restaurant là-bas, elle a toujours un restaurant là-bas. Magnifique, merci à toi. Tu nous sors une phrase, on va écouter et on va essayer de la reprononcer derrière et celui qui la prononce la mieux, d'après toi, prend le point également, à toi. Nyom Chochep Thai. Nyom, Chochep Pam. Knom, toche, taum, tai. Knom, cheche, knam, tai. J'ai droit à un deuxième essai ou pas, comme vous Écoute, non. vu que. Okay, C'est okay. quoi, quoi Non, t'as pas de deuxième essai. Okay, okay. <rire> Qui prend le point d'après toi Ouais. C'est à moi <rire> hey, c'est simple, là, je voulais le Il dire. A en début pas, la fin. Non, mais en début de jeu, je l'ai dit. Hein. Répétez, frère, c'est mon travail. Et eh bah ben, écoute, ça, franchement, ça. bravo, bravo. Ah oui, la phrase, Ah ouais, oui, ouais, tu m'as expliqué ta phrase, pardon, j'avoue, même pas. Bon, c'est un peu rigolo quand même. Vas-y. J'aime beaucoup, pécho des poissons. Belle Le trop lourd. Belle, belle, lourd, monsieur, belle, belle. Bah écoute, merci à toi, Nicolas, et on passe au next. On est maintenant avec notre deuxième contendrice, la personne qui va revenir nous tester. D'accord Il y a à l'heure actuelle 1 point, 1 point. Je oui. suis entre ouais. deux mecs qui ont réussi à marquer. Et nous sommes aujourd'hui avec Embla. Bonjour Comment vas-tu Bonjour Hi. Hi. Euh, je suis un homme qui est fait... très bien et je suis un homme qui est Je suis un homme qui Excuse-moi, désolé. Finlandais Franchement, en tout cas, c'est c'est une belle langue. Je tiens à le beau. dire, c'est vraiment une très belle réponse. <rire> T'as vu comment c'est tu Ouais, non, c'est incroyable. C'est bon, c'est bon. C'est très bon, bon, tu peux continuer. Je suis un homme qui est fait... très bien. Oh lende er liga me que c'est bip s'il vous plaît que je puisse biper. Vas-y, je tente hein, pour tu foutu mais je pense pas que ce soit cette langue, néerlandais Non, c'est sûr que c'était pas ça. Il y a trop de il y plus de niche. Vas-y. C'est cassé. Slovaquien. Langue que je devine, langue du Monténégro. Norvégien. Est-ce que ta langue est originaire des pays du nord de l'Europe Danemark, etc. Est-ce que ça veut dire une de Ok. Je propose la Lituanie. Oui, il a non. rien compris, lui il que en Géo, moi. Euh... Possible. <rire> Est-ce que dans le drapeau du pays, il y a du bleu Suédois. Non, c'est en bas de C'est la Bosnie. Mais il a... <rire> Bon, je pense que rien. je l'ai, je... Ok. C'est pas finlandais, c'est pas norvégien, c'est pas suédois, il y a du bleu. Estonie. Ukrainien. Je bip La laponie Non. Mais en tout cas c'est très beau comme langue, je tiens à le dire. Non mais je trouve, on va trouver cette langue hein. je le dis hein. Ah mais j'ai L'Islande. LET'S GO wow. Mais c'est oh, magnifique, vraiment! C'est ah, énervé! Oui, mais oui, mais c'est. Ah oui, mais j'y pense là. Mais parce que j'ai vu que t'avais fait un vlog là-bas. Je suis allé trois fois, ouais, mais en fait. Mais si lui, veux... c'est le pire, lui, il écoute pas les gens, lui. En fait, wow. malheureusement, quand je vais dans ces pays-là, je parle que anglais. Et donc, j'avoue que des fois, je Tu je, sais, j'entends pas. Oui, la langue. Je comprends, c'est normal. Et donc, du coup, bah, ça fait que là, par exemple, je suis. Mais c'est très beau! C'est incroyable! Et, et, et, et du coup, Embla, c'est d'origine islandaise. Ouais. Alors, le, pr le prénom est très, très beau. C'est très joli. Je tiens à vraiment, t'as un très joli prénom. Yirbuen afara i Island Je commence Yirbuen Afara en Island Yirbuen afara i Island Yirbuen afara i Island le premier c'était... Mais ouais, ah, la, la, la, la, Mais ouais. <rire> Merci beaucoup Embla d'avoir pris le temps merci. de venir nous parler Attends, talent. ça veut dire quoi du coup ça veut, quoi ça, veut quoi ça veut dire quoi Ouais quoi, ça veut dire quoi Buin ça, ça veut dire fini donc ça veut dire que je suis déjà allé en Islande en fait. Moi j'y suis déjà allé. Allez en Islande un jour les amis, si vous avez l'occasion j'y suis allé. C'est vraiment un pays magnifique. Et merci à toi Embla, Ça fait plaisir. Troisième contender après la douceur islandaise d'un langage vraiment chantant, ouais. nous avons aujourd'hui quelqu'un qui est venu. Tu as l'air énervé. Non non, ça va, ça va, euh, tranquille. Un peu stressé, mais ça va. Non, t'inquiète, y a pas de souci. Comment tu t'appelles Si tu veux te présenter un petit peu en français d'abord. Eh ben, je m'appelle Caïs. Voilà, j'ai 21 ans. Super. Voilà, je suis venu vous faire découvrir un petit peu ma langue. Let's go. Si let's vous go. allez reconnaître. Et ben, bonjour à toutes. c'est Caïs. M'y habite euh, Lyon depuis deux ans. M'a euh, mis ici pour le travail, m'y est pâtissier dans la vie de tous les jours. Euh, donc voilà, me fait de gâteaux, me fait des éclairs, des mille feuilles, tout ça là quoi. Euh, a un copine, m'y habite avec mon copine depuis un an maintenant. Et puis euh, bah voilà, nous espérons ça aller va. plus loin, comme on, ça bien voir. Non C'est oh, <rire> -ce -ce moi C'est moi et j'ai fait ça juste pour te constater <rire> Ah du coup vas-y Ok, c'est bon, je vais tenter quelque chose. C'est pas euh, du créole <rire> Si C'est ça ah, ah, ah, oui mais c'est <rire> facile, <rire> je l'avais voilà, Je l'avais Mais moi pas, pas, pas C'est du créole, mais de quelle île Oh ah. bon, je, Non, je prends quand même le point, hein, mais vas-y, alors de quelle île Bah l'île de la Réunion Martine... Non! Allez hop! Mais il répond sans Allez hop! Mes gars, mes créoles, un jour je viendrai chez vous. Les villes de France, je viendrai en faire un à la Réunion. Alors, oh. désolé, je confonds les villes, de, genre Fort de France, ça machin, je pas pas de dire de bêtises. C'est la ville principale de la Réunion déjà Saint-Denis. Saint-Denis. Saint-Denis, Saint -Denis. Saint -Denis, je viendrai faire les villes de France chez vous. Oh, oui, et j'espère que je serai accueilli euh, bien. Oui, oui, bah oui. Ou alors vous en foutez, y'a pas de soucis. <rire> Frérot, oh, franchement, c'est bien, j'aime bien là, ce petit mix et tout. Au début, ça m'a perturbé. C'est vraiment mal, hein. bon, Ouais, ça prend du temps à le parler quand même. T'es né là-bas un petit peu ou tu l'as non, appris non, après J'ai vécu euh, 9 ans là-bas. OK Et puis okay. euh, je suis revenu pour le pour le travail, parce que, du coup je suis pâtissier du coup. Super cool. Quand il causait avec Boucané, Saucisse répondait. Tu peux répéter une deuxième vas fois Vas-y. Quand il causait avec Boucané, Saucisse répondait. Vas-y Martin, ok, chaud, commence. Quand il causait avec Boucané, Saucisse répondait. OK, OK, pas mal. Quand il causait Boucané, Saucisse répondait. Okay. OK. Quand il disait Boucané Je n'ai okay. boucané... eh, pas la fin de la phrase, je suis désolé. Vas-y, Vas-y. c'est quoi, on t'autorise ouais. une répétition. Je suis désolé, j'ai vraiment pas la phrase. Quand il causait avec Boucané Faucis, il répondit. Quoi qu'il y ait avec Boucané, il répondit. Ah, je crois que c'est Martab qui le remporte. <rire> Tous les dents tombent. <rires> On est ensemble, les frères. En J'en étais sûr. Toi, t'étais trop chaud. <rires> oui, monsieur. La réunion. Oui, monsieur. La réunion, j'oublie personne. <rires> Ce mec, ah, il est es dans le poteau. Deux, oh, deux, deux, deux. deux, deux. Après deux, deux. les trois vrais contenders, c'est magnifique. C'est super serré. J'espère que vous passez un bon moment. Caïs, merci. Merci beaucoup. Attends, ça voulait dire quoi la phrase Ouais, ça voulait dire quoi En gros, c'est une expression. Littéralement, ça veut dire quand vous parlez avec le boucané, les saucisses restent pendues. Le boucané, c'est un plat à base de saucisses. Quand t'as pas demandé ton avis. Voilà. Ah ok ah. genre un peu ok ok quatrième Contendris encore une fois cette fois ça se dit pas du tout mais il y a pas de problème et on accueille aujourd'hui Rinessa Salut Rinessa tu as, as très Moi, joli prénom tu... je tiens à le dire Merci super prénom en on enchaîne les belles choses aujourd'hui hein. t'as vu beau prénom belle langue c'est incroyable ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et donc je me, me, me participants à une vidéo, je um, suis Danois Non. Non, non. En fait, c'est bizarre. Ça J'ai l'impression que c'est du portugais, mais peut-être un... Non J'ai une tentative peut-être. Roumain Non. Non, ok. Euh, on peut musique, on peut littérature, on on <rires> mais frérot! Ah, on on enlève vu un point! Il mérite un point! Non, ouais! Ça n'a pas l'accent de Habib, qu'est-ce que tu c'est pas frérot! Écoutez! Tu euh, peux continuer! Elle a dit une blague là, elle a rigolé. J'ai envie, de... <rire> envie de tenter Croate Non. Ouais. C'est ça, on te pose chacun une question, tu réponds dans ta langue et ça va constituer un indice pour peut-être essayer de... Okay. Amar, tu veux commencer Ouais, si c'est OK pour tout le monde. Est-ce que c'est une langue d'Europe euh, centrale-Balkan Oui. Ok, super. Je vais tenter Bosnie Non. Ah. Wow. Tu sais que j'allais redire ça. Est-ce que ton pays a un tennisman super connu Non. Non. Euh, du coup, est-ce que tu viens d'Albanie Oui. Let's go ouais Tennisman super connu, ça m'enlève Joko. J'avais hésité à ma Ah, t'es chaud, non, t'es chaud. Ah, il est chaud, il est chaud, il est chaud, Et est chaud. Eh oui, monsieur Je proche avec la Bosnie, je suis deg. En tout cas, ça fait plaisir. Tirana, tu es déjà allé là-bas T'es né là-bas Albanese du Kosovo. Ok, Albanese du Kosovo. Je suis à côté de Pristina. Pristina, ouais, c'est la capitale, ouais. Ok, super, ça fait super plaisir. Tu es déjà allé T'as vécu là-bas je vivais là-bas avant, je n'y pas en France et j'y vais tous les étés. Ça régale. Super. Chili, Super, magnifique. On peut le chêne, chôme, me band, média. On peut le chêne, chôme, bom, média. Allez, Jean, il, a, il a pas le point. Il a pas le point. Allez-y, ah, un vous de tout. J'y vais. J'y vais. Prends du filo, Martin. Vas-y, ok, j'y vais. On peut le chêne, chôme, bom, média. On peut le chêne, chôme, bom, média. C'est lui qui l'a dit. Let's go hey, Rinesa, la réaction que t'as eue quand j'ai dit... Tu <rire> <Je rire> sais que hey, quoi, moi là, pas rigolé, moi, elle a dit... Je <rire> vais juste <rire> albanis. c'est bon, elle m'a mis le point. Elle m'a mis le point, frère. <rire> 3, Bien 3, joué. 2... ouais. Toujours ouais, aussi sérieux. Ouais. Merci ouais, beaucoup, ouais, Rinesa. Je sais, je sais. Ça vous dit ça quoi, régal. du coup, la phrase J'aime rappelle... beaucoup faire des vidéos. Du coup, ça un rapport avec... Et c'est vrai pour C'est Incroyable. Bah, J'espère que ce passage t'a vraiment fait plaisir. On espère que vous avez kiffé. Cinquième contender, c'est toujours sérieux. Let's go Toujours aussi serré à l'heure actuelle. Oui. Par exemple le mec à ma gauche il a marqué 0 points la fois d'avant. Ah merci oui. de le rappeler à tout le monde. Alors que mon gars Amar lui bah. Lui il prend des points que sur la prononciation. c'est oui, vraiment oui. un. Non mais sur la dedans. prononciation, je dois je dois être imbattable. Non. Mais j'ai perdu face à Martaf tout à l'heure mais. j'espère que tu le rebattras parce que moi niveau prononciation, franchement j'ai été nul. On accueille une nouvelle contendrice ici. Bonjour, comment vas-tu Salut Salut, bah du coup je m'appelle Camila. Enchanté Camila, ça fait plaisir. Ah, Salim. Je suis Camilla, je 20 Jérôme je Français, à de au je je Libanais. Non, faux. Tu me continues. Ah. Kazakhstan. J'allais dire Kazakhzatko. Ah, qu Je te jure, Kazakhzatko. J'allais dire. Je l'ai. T'es sérieux? Bah ouais, ouais, j'ai dit ça. Elle est choquée, mec, en termes de <rire> Kazakhstan. ça, ça ressemble à du russe. Mais avec des, des points d'arrache. Tu sais, exact, j'allais te dire Kazakhstan là. Ouais, j'ai cher la rage. Ça m'a fait penser à Borat. <rire> mais c'est vrai. Je dire la vérité, ça m'a fait penser à Borat. Hey, je, suis, je suis content, j'ai une langue. Oh, j'ai la rage. T'es né là-bas, tu vis là-bas, tu viens d'Astana, c'est quoi euh, un petit peu Oui, je viens de Kazakhstan. Euh, je n'étais pas né au Astana, j'étais né à l'ouest du Kazakhstan, mais toute ma famille, ils ont ou Astana, ou à la capitale. Donc j'ai vécu là pendant la majorité de ma vie. Et, euh, Incroyable. Ouais. Cool. Ah, ah, ah, vraiment, tu bizarre, tu grave cool Vraiment, grave, grave cool Franchement, je suis trop fier de moi parce que c'était trop dur. Vraiment, vraiment, mais mec, tu viens de me choquer Tu viens de me choquer, là, content, là, content. De me choquer vraiment. Coup, En plus, il fallait un point, un point, au moins un point dans la langue. Je suis content. T'as réussi, magnifique Leonda... Oh c'était pas mal J'ai ah, dit pas... à la fin. <rire> j'ai une très mauvaise mémoire sur les autres. Non t'as été moi. bon, t'as été bon. Ouais. Oh, ok, ah, j'ai entendu ah, des gens ah, rigoler derrière, je vais venir vous attraper, je jure. <rire> non, bah, ça se fout, je jure, hein. je jure. Ok, il hey, y a des gens hors champ, on va s'occuper de vous. C'est l'heure de prendre mon troisième point. le Lyonda, Osajele. C'était oh l'heure Non c'est qui c'est Martha C'est moi oui. ah, ah, ah, ah, C'était l'heure, le troisième point là les gars hey, J'ai le... enfilé les crampons là, c'est l'heure Martha, le plus important c'est qu'il n'est pas le bon <rire> Ça fait 4-3-3 Vraiment ouais, magnifique Et euh, merci à toi du coup, Camila, c'est ça Oui c'est ça. Et ça voulait dire quoi euh, Il faisait chaud à Lyon euh, cette année. Okay. fact. C'était fact. La, la une ouais. cuvette à chiottes cet été, il faisait horriblement chaud, cet été. Merci à toi, Camilla. Merci beaucoup. Super plaisir. Après le kazakh, après l'islandais, après énormément de langues qui ont fait vraiment kiffer et qui m'ont vu marquer zéro points lundi dernier, monsieur Mourad, je connais son prénom, on va enlever le suspense. Comment vas-tu va Très bien, et toi Super Dédé ça t'aime Mouradio. Ça dit nord tu dunda France, Ash, Russie, et Prishodel, presque Français, Arkansas, etc. Nord-Tuis, Madbich, etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., De l'arménien no, Non. Non. Oh bah n'importe quoi, même raconte la notice du Doliprane, si on s'en fout. C'est rien Non. Géorgien Non. Oh putain, oh, toi c'est toi dans ah. ça là. Ah. Oh. Bulgare. Non. C'est du Turkménistanel, les mecs. Non. Il a essayé d'y aller avec de l'assurance, un peu. Il est turkmène, turkmène, turkmène, turkmène, turkmène. Sorry, les Turkmènes. L'Iranien. Non, non. J'immoche d'une dark box et les choses. Pas tu es itchard dans le la la barre ça. Du Macédonien. Non. Dernier essai après, moi je pense. Azerbaïdjan. Non. Ouzbékistan. Non. Euh, de quelle région vient ton pays Mour, quelle région ah, voilà, C'est-à-dire bah... Euh, bah de quelle région euh, Je sais pas, genre Asie centrale, euh, ah, ouais. Europe de l'Est euh... Non, non, tu es tu es arrivé <rire> Je suis désolé, j'ai pas entendu la réponse. <rire> Je t'écoute. <rire> <à rire> <yavrop, rire> <yavrop, rire> ok, ok, ok. <rire> Donc, ok, là j'ai une tentative. Moldave. Non. Alors du coup, du coup la réponse c est c était le Nord de l'Asie, Nord de l'Asie, ça Bah, écouter. Ah, <rire> compris, moi, fondu, fallait écouter. Non mais j'ai pas compris, moi, <rire> j'ai pas compris. <rire> j'ai pas compris non plus. J'ai pas compris non plus. Est-ce que c'est un pays proche de la Turquie Euh. Ah, Ah. il a répondu. Ah, c'est bien, il laisse pas d'indices, il joue bien J'ai une tentative La Crète Non. La Crète, c'est pas un pays. C'est pas un pays C'est une région de Grèce. Ah merde <rire> je Crois que je l'ai Vas-y Vas-y <rire> vas Yémen Non. Vas-y, vas-y. Vas vas c'est quoi le une dernière dur. avant que tu nous dises Chypre Non. Malte Non. Ça oh, attends, ah c'est le plus dur moi, je t'habille dans l'océan Avec les poissons, non Non mais envie En de fait, trouver. ce que j'ai compris, c'est que... Est-ce que je peux donner un indice ou pas Vas-y, vas-y, donne un indice C'est pas un pays indépendant, c'est une région d'un pays. Désolé, c'est quoi Le Kosovo non, attends. Je région. crois que c'est un pays du coup, mais en fait c'est. Ouais, maintenant je, je, je peux poser une question et je veux vraiment trouver. Je okay, qu trouve. okay. Est-ce que c'est en Europe ou en Asie C'est en Europe. Ah, me le Région ouais. Europe. Région Europe. Ouais. Non, franchement, j'avoue. Genre, je, Quand tu vas gauche. le dire, je vais me crever les yeux. On donne notre langue au chat. Alors, on donne notre okay, langue au chat. Nous t'écoutons. C'est Tchétchène. Oh, mais oui oh, mais, mais oui <rire> C'est un état de Russie! Ouais, ah, désolé non, les gars! Non, non. Ah, désolé, Khabib il va nous casser la gueule! On a non, il vient du Dagestar! Ah oui, je suis pas étonné! Oui. Non, c'est Ibra TV qui va nous casser! TV c'est Ingushi, c'est à la oh, <rire> C'est Ingushi, la... In ouais! Ah, Ingushi, d'accord! Bah, c'est ouais, la même langue, mais. Euh, bordel! Non, franchement, c'est. c'est c'est la première fois qu'on trouve pas la langue! Mais il y a des consonances turques! Mais c'est logique! Pour moi, ça ressemble un peu à quoi? Genre. Je sais pas, je saurais pas dire, il y a pas vraiment de base comme de, la langue latine ou cyrillique C'est un peuple qui vivait dans les montagnes, du coup ils ont un peu créé leur langue je crois avec des bases un peu aux alentours Je <rire> saurais pas ouais. dire exactement d'où euh, enfin, ça vient bon, Par ouais. contre je suis content parce qu'en disant Arménie en numéro 1, j'étais mmh ouais, pas ouais, trop ouais. loin Non non, non c'était vraiment à côté Bah en tout euh, cas, bah, cas franchement, franchement ouais. on va se rattraper quand même parce qu'il y a quand même un point à oui. distribuer ouais ça wobche itch tagu ça wobche itch tagu ça wobche itch tagu ça wolche itch tagu moi bon moi bon qui, qui a bien prononcé ça joue entre les deux je sais plus c'est lequel attends on, on fait une dernière on se départit non autre non autre non, non non non monsieur crois oh, c'est zac hein mais je suis pas Waouh. bah ça y est ça dit c'était pas loin c'était pas loin ah, c'était ouais, pas loin à ouais. mort mais... allez, allez, allez. J'ai pris mon premier point de prononciation Bien joué, Mac. Soropche ilchtagou. Donc ça fait 4-4-3. C'est Ilchtagou. Oh là là là là Moi, c'est content de le dire. Qu'est-ce que ça, ça veut ça dire, dire? Pas, hein? Euh... Je suis... Un homme très moche. <rire> <rire> je suis content d'avoir dit ça <rire> <rire> Je vais faire des vidéos au nom, mais je dis très Merci à toi, Mourad. mon gars, ça me fait super plaisir. Les amis, on a rarement vu un jeu aussi serré. Vraiment, ça m'aurait fait chier qu'il y genre 5-2-1. Tu voilà. vois. ouais. Genre un mec il est, il est foutu, genre. genre moi par exemple. Tu vois et toi, t'as voulu faire le loser au final, tu t'en sors bien. Trois, hein. c'est toujours derrière vous les gars. C'est vrai, mais points. Es alors, alors, il est gaz en géo en plus, donc franchement, respect. Vraiment, vrai. rappelez-vous quand même au premier quand on lui a dit un pays d'Europe du Nord et qu'il a dit Bosnie. Ouais, non, mais je ne vais pas prendre. rappeler ça aux gens. <rire> on rappelle pas les fails des gens. Non, ça on ça est va. avec un nouveau contender, mon gars Josh. Tu vas bien Ça va et toi Tranquille Tranquille. l'air d'avoir la pêche. Martin m'a dit que t'étais un peu musclé. Ah ouais Ouais. Je ouais de ouf. Ouais, C'est normal parce que. <rire> Moyen, on se capte toi et moi après tu dit j'ai quel âge <rires> oh putain attends je me suis mis dedans là <rires> moi, moi, non moi je pense que tu devrais je pense t'as 21 ans j'ai 18 ans tu prends les balaises comme ça tu prends les balaises comme ça parti d'un gang tu es un beau bébé ça se trouve c'est un indice de mon pays hein. oh hé oh. oh. hé je m'appelle Josh j'espère que vous avez un bon jour à prowadir ça j'ai tout je vis au Lyon j'ai 18 ans <transfer> И я сегодня пришел, чтобы с вами поговорить на моем языке. Я говорю на моем, на моем языке всегда, моя мама говорит на этом языке. И я выучил французский, когда мне было, ну, 7 лет. Я уже пошел в школу, совсем не умел говорить по-французски. И потом как-то выучил. Ну вот, значит, я сейчас говорю на этом языке, который вы должны угадать какой. У вас никакие идеи совсем нет. Вы совсем не Ой. знаете, совсем. Ой, как в вашей лице совсем. Russe. Ouais. Bah ouais, mais, mais c'était juste C'était que, qu que je voulais le tenter bluser. en vrai. Trop stylé. C'était juste je le que je voulais le tenter en vrai. Par ouais. contre, t'es venu, tu nous as enchaîné. Hein, ouais. T'as ouais. envoyé, c'était. Il n'y a qu'un russe pour venir et pour nous insulter. Là, il nous a insulté là. Tu <rire> <Je rire> nous ai insulté. <rire> oh mais bon. Pas insulté, mais là hein, vous avez l'air perdu. Ah euh, <rire> euh, euh, vos visages... Non mais il était trop trop sûr de lui frère. On m'attend, on coupe la oui. caméra vite fait de... <rire> C'est vrai que t'es arrivé avec des assurances Josh. Ouais, allez, Comment ouais, il a débité ça, j'ai cru qu'il était en freestyle Tu sais qu'à un moment, je me suis dit je vais demander russe, et là je me suis dit non, je vais laisser à se tromper une fois. Mais ouais, euh... sauf que là, là, j'ai, voilà, là je mérite. Ah t'as été bon, rien euh, dire, tu l'as mérité. Moi à Tietz, Ushol, Kupit, quoi Oh là là. Qui veut y aller C'est ah, simple, ça commence par celui qui a marqué le point. Non, non, c'est pas ça, c'est Martav, il a, comm... il a pas commencé tout à l'heure. J'aime bien, bien ce qui vient de Jerzac. Moi, outiet, Choupi, Malako. C'est ça, frérot J'ai eu tous les mots ou pas C'est il t'en manques un, mais c'est pas, pas grave. Moi, Otsiet, Ousho, Koupit, Malako. Pas mal du tout. Moi, Otsiet, shol, Koupit, Malako. Là, faut que je désigne euh, qui Ouais, ouais d'après toi. Genre, tu dois me désigner logiquement. Ah <rire> les gars, on ah est là ah hey le salopard il m'a regardé il m'a dit à ah, peut-être un Allez, t'as oh, <rire> <r> <rire> <rire> <rire> En fait, moi j'ai un problème, c'est re retenir les mots, c'est trop dur. Tu nous as fait dire quoi Mon père est parti chercher le lait <rire> <rire> Ok, nous avons Josh, c'est lui qui est venu nous vaner, bien comme il se doit. Alors, du coup, papa. <rire> papa, qu'est-ce que tu fais <rire> Papa, où t'es Il est pas là, là, papa. Quelle ville peut-être euh, Neuville-sur-Saône, mais de Lyon. Non, mais en Russie. Ah, en Russie <rire> euh, ma, ma, non, ma, tu mère, en ma mère, elle est née à Moscou. Ok. Mais et, du coup, c'est ma, ma langue natale et j'ai appris le français en allant à l'école. Ah, C'était la grosse galère. Putain, tu parles super oh, bien, c'est roi, ça mais quand même, je vais à l'école depuis que je suis tout petit quoi, mais ouais, ouais c'était la galère quand j'étais en maternelle et vers le cp 1 j'ai commencé à maîtriser. mais En gros, les profs, ils me donnaient des post-it et je pouvais lever le post-it quand je comprenais pas le mot de la langue. Parce que je posais des questions débiles quand on était en éval, je pensais « Madame, c'est quoi un canapé ?» Ok <rire> Mais là, mais franchement, nickel Franchement, ouais, tu ouais, débites oh bien dans les deux de et gégé. tout, c'était un plaisir. Merci à toi. Merci, mon gros. On passe à une contendrice. Bonjour, comment vas-tu Hola, I'm Dictania. Oh, oh. oh. Cavach Vindra dans... Tanz. Ah, qui est le euh, pays merveilleux Ah, j'ai une amie canarbiose. Ah, uh, voilà. Ah, j'ai une amie la Ah, familia. Ah, uh, 25 ans. Portugais Non. No. Non, non, non, non, non. Colombien Non. Il parle espagnol là-bas. Hein <rire> mais, là, mais, là, espagnol, là. mais là elle parle espagnol là la Mais là elle parle espagnol, c'est là bas hein Non non, c'est là bas, elle, elle vient de dire quelque chose Mais non c'est là bas, c'est là bas A toi à toi Ok Non sauf si t'as rien tu peux continuer à parler Non mais j'ai quelque chose qui va venir De toute façon, Vas-y, tu peux continuer à parler Vale, non sais qu'à voulez que qu'à te d'autre N'importe quoi Pérou Non C'est très jeune de Pérou C'est très très jeune Bolivie Non Uruguayen no. no Non. Chili Non, est latino, pero. Oh, ah oui, j'avoue, j'avoue, on est bête, on est bête. C'est peut-être pas latino, il y a aussi des pays d'Amérique centrale. Continue, continue. Dis ce ah. que tu veux, n'importe quoi, même ce que tu as mangé hier, ce que tu as fait cette semaine. Ah oui, mangea tu n'as pas de couscous, angoulamica de fromage Cuba Non. Be belle tentative. Costa una mica, Argentina uh, Non. Ah no, no, si, no. si. Costa Rica Non. Oh là là. <rire> Brésil Non, non, non Ça aurait été bête, mais. Et toi c'est un peu dans la tête no, no, no, no, pas no, no, Junior? Oh. Honduras. Non. No. Des... Panama. Non. <rire> que... Et toi vas-y c'est un pays? Attends, Nicaragua. Non non, non non, non, non, non, attends, attends no, no, non, no, no, no, qui ne sont, pas, pas, sont, euh, sont par laquelle je C'est un truc prêt, mais c'est lequel? Ecuador? Non. <rire> Est-ce que tu pourrais me dire, peut-être, une spécialité culinaire de ton pays? Bien sûr, mais tout Botifa, à fait. butifarra, mulletas, ramonjetas, ok, ça me dit rien. Parce <rire> que si tu dis une autre, est-ce moins facile à ah. Ok. Vrai. Mexique. Non. Putain Est-ce que ton pays est connu pour le football Non, non. Hum, mm, si. c'est. C'est bien en Amérique du Sud. Non. Non. Ah, d'accord. <rire> elle l'avait dit. Elle oh, l'avait dit. Astaïun. Astaïun. Moi, le seul pays qui me restait, ça devait être Venezuela, mais je pense pas. Est-ce qu'on a une isla Non. Non, c'est une isla, Ok. On danne je C'est le catalan. Oh oui, mais putain on a direct turbo câb câblé sur l'Amérique du Sud oh Allez non. on passe à autre chose C'est vraiment loin, mais vraiment je vous ai dit c'est vraiment loin si ouais. pour vous Mais moi pas je me suis dit on n'a pas dit l'Espagne mais ce serait bête parce que c'est... J'ai voulu tenter l'espagnol, cas... je me suis dit non c'est pas, aussi... pas aussi... pour dire langue tu, tu dis ça. pour sain. dire la langue Yengua Yengua, alors qu'ils disent lingua en espagnol ça. Lengua c'est en espagnol et yengua c'est en catalan Toutes mes excuses aux catalans qui nous regardent Ils ont dû avoir envie de s'arracher les vœufs depuis tout à l'heure Désolé les gars Marceline, donc, c'est ma faute. Mangeré, pas m'tou ma cat, d'Alioli. Ok, mangeré, pas m'tou ma cat, l'o amica olioli. Pas loin. Oh, j'étais pas loin, c'était pas loin. Martin euh, si Oker okay, répète, s'il te plaît. Mangeré, pas m'tou ma cat, d'Alioli. M'en fous! M'en fous! Je m'en fous! Franchement, vous êtes des chiennes! Ah bah Faut que je te déconcentre! Si je veux gagner, on a le droit au tactique! Vous savez que c'est ma langue natale en plus! Manjare, Abtumakat. Après, y'a plus, frère! Non, vous êtes trop sur vous! Sachez juste que moi, si j'ai pas le point, j'ai quand même la tête, donc je suis bien. Manjare, Pamatumakat. Le spaghetti Oli. <rire> Je prends le poids ouais, ah, oui oui ah, et, et ça veut dire quoi Je vais manger euh, du pain avec de la tomate et avec une sauce qui s'appelle la lioli. Ok, excellent Merci beaucoup à toi et désolé pour un gaillard du catalan, on a été honteux. J'ai été honteux, petite triche à la fin, mais bon, ça fait 5-5-4. On a débattu, on a discuté et j'ai solennellement décidé d'abandonner le point frauduleux. Ils m'ont fait des menaces, euh, je me sens pas bien à l'heure actuelle. Appeler pour de l'aide, <rire> <rire> envoyer des gens pour m'aider. Cinq 4-4. Nous avons le dernier contender qui est avec nous et qui va réussir, on l'espère, à nous départager. Et on a réfléchi à un moyen de nous départager dans le scénario extraordinaire où il y aurait 5-5-5. Parce qu'en soi, il y a encore deux points. Ça peut tout à fait faire 5-5-5. Donc ce serait quand même assez drôle. Let's go, le dernier contender. Bonjour monsieur, comment vas-tu Salut. Baref, Dreck, Mishka. Let's go Allez, enchaîne-nous direct. C'est à toi, on t'écoute. <t 'en t 'en> <t 'en> Même pas bolorit, tout ça je Pardon. Ah putain. Hébreu. Putain. Arménien. Ça, hein? C'est ça? Oh! Let's go, les gars! Let's go, les gars! C'est les gars! Time, mec je Attends. te jure j'ai hésité à me dire En plus c'est moi de terre j'ai dit arménien Ça, ça ressemble au turc j'aurais dû Mais là dû. on est là les gars Attends mais ça veut dire 5 4 5 Si 5 tu 4, prends 5, point, 5. on est en... Là si je prononce bien je gagne Non mais, mais tu gagneras pas Et le pire c'est que pas. si j'avais eu mon point frauduleux ça ferait 5 5 5 Et un point pour départager tout le monde Alors là c'est un point pour faire égalité <rire> c'est quoi on ça. te le rend le point Non non non non non, non, non, non, non casse toi Casse toi C'est non, Non non non non Bien sûr je suis pour Vous êtes prêts Vous êtes prêts Là je vais vas allez moi je vais bipper non, pour bon, plus sérieusement, pas non, de bêtises, pas, pas de triche cette fois, pas de déconcentration. Ah, oh, c'est long ça. Oh, c'est long. C'est long, c'est long. Money time baby. Impossible, j'ai le point. Attends, On l'a même a... pas déconcentré. Non mais il faut pas déconcentrer, mais il y a tellement de mots. Préfère, euh, elle était bien, dire. elle, je pense, pour la ah, En vrai, vas-y, que formidable. le début. Que le début. Que le début. Barev Arperez Inchka Barev Arperez Inchkachka. Bare barperes, Inchkachka. Bare Barperes, Inchkachka. Je suis chaud de ouf. Je suis obligé de gagner. Ah, choisir, là. Ouais, oh, c'est qui ouais. qui a le mieux prononcé d'après toi Ouais, let's go, je remporte <rire> Let's go Tu sais que vraiment fallait pas raccourcir du coeur. Si. J'ai mis du cœur! Oui, oui, il a même pas dit... Car, tu vois, il a pas dit... Moi, j'ai euh... dit... Car. Mais il connaît mieux lampe que toi non. Non. Rappelle les scores, rappelle les scores 6, 4, 5... Let's ah. go ah. Zach, loser à domicile On l'emporte Eh hey, Martav au moins non non mais toi t'es pas avec Wam là C'est un fou, va chercher des pâtes ailleurs J'ai gagné, moi j'ai je suis Eh bah écoutez les amis, merci à tous ceux qui viennent de passer et merci à tous ceux qui ont pris le temps de le faire, merci à tous ceux qui ont pris également le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a fait plaisir, on a tenté un petit concept, pourquoi pas un épisode 2 un moment, tu ouais. vois, peut-être un épisode 2, je pense ça peut taper et je remercie mon frère Amar bravo pour ta victoire monsieur Franchement, n'hésitez pas à aller suivre Amar sur ses réseaux, ils sont dans la description, d'accord, sur Twitch, sur TikTok et tout, je qui la donne, c'est important voilà pour non, lui. Mon gars Martav, ça va Ouais. Un peu deg Merci quand même pour l'invitation. Ouais. Mais j'aurais aimé repartir avec les trois points. Tu veux qu'on fasse un épisode 2 ou un autre concept dans le style Franchement, ce que tu veux, moi je suis là, tu m'appelles, ah. je débarque dans la midi non, je suis chaud, c'est trop bien. Hey, je me suis jamais autant éclaté devant euh, de sur YouTube. Ouais, ça, sur ça fait sûr. plaisir, <rire> Et ben, ça fait super plaisir. <rire> T'as un point bonus, il y a 7, 4, 5. <rire> <rire> voilà. voilà, mes amis sur YouTube, j'espère que vous avez kiffé. Et on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de visionnage. Et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao, ciao